Étant donné qu'il n'y en a aucune autre déclaration des députés, mm. lepn Carlton. chaque jour. On a quelques minutes en Chambre pour nos groupes parlementaires de parler de personnes importantes et c'est un exemple éloquent comment on peut rapporter en Chambre et rentrer cette information publique, c'est la même chose que je parle de. Ainsi, je vais parler de Monsieur Ray Desjardins. Il aura 71 ans vendredi. Il a été un ami pour nous tous parce qu'il est le défenseur, le champion de la légion, de la légion du Canada qui a commencé son histoire à une, il y a 10 ans. Il est le padré ou euh, le révérend de la Légion pour les anciens combattants qui ont servi notre pays. Il a fait davantage parce qu'il a également appuyé le Centre IDO et d'autres personnes pour qu'ils puissent être traités avec dignité et respect, et il, partici il a participé à la Banque alimentaire et à d'autres campagnes de polio. Il a reçu une récompense de, du mérite d'Ottawa et également un chevalier de l'Ordre de Saint-Georges. Plus encore, il est important pour toutes ces personnes. Il était un bénévole et il a donné tant donné. Je voudrais le remercier. Merci. Député de niagara Falls. merci, M. le Président. C'est avec euh, émotion de parler de la perte d'un icône dans ma circonscription, M. Don Ead. Il était un Chippewa qui faisait partie de tout, connaissait tout le monde. Lui et sa femme, Carole, étaient bénévoles au sein d'un grand nombre d'organismes, ainsi, ainsi que la ville de Chippewa, euh, la communauté historique, ainsi que autres organismes. Ils ont finalement été introduits au temple renommé de la culture de Niagara Falls. Il était également un champion de, de Pigeon et également de Tim Hortons. Les gens sont venus voir sa collection du village de Chippewa et quelqu'un qui avait une carte verte de lui, tout le monde l'aimait. Il l'aimait tellement. Il l'appelait M. Chippewa. Et à partir du village de Chippewa, quelqu'un qui avait une carte verte de Chippewa, tout le monde l'aimait. Il l'aimait tellement, il l'appelait M. Chippewa. Un nom qu'il affichait avec fierté sur sa plaque d'immatriculation et même sur les vitres de sa voiture. Il avait. Il avait 79 ans et en ce jour, euh, peu importe où il est, il sait très bien que ses amis, sa famille et sa collectivité vont lui manquer. Et le, je me souviens de lui et il m'a appuyé pour, dans toutes mes campagnes. Avec, sans son appui et son amitié, je ne serais pas ici aujourd'hui pour lui rendre hommage pendant 15 ans. Don a été mon mentor et ami. Je sais qu'il va toujours me manquer. Je voudrais exprimer mes sympathies à toute sa famille, sa femme Carole, qui ne pouvait pas être venue au sorcier, sa fille Darlene, Rebecca, ses petits-enfants Michael, Sarah et Jack, et à tous de sa famille qui ne peuvent pas imaginer ce que Monsieur Chippewa, Don Hague. Au revoir, Monsieur Chippewa. Merci d'avoir été mon ami. Député de scarborough je vous prends la parole aujourd'hui pour parler de la simulation parlementaire de trois jours pour les élèves de 10e à la 12e année pour revoir la politique en Ontario. Cette expérience unique rassemble plus de 100 élèves à l'échelle de l'Ontario, représentant toutes les circonscriptions. C'est un excellent forum ou une plateforme pour la jeunesse et mieux comprendre les traditions parlementaires, tout en participant à une expérience authentique pour qu'ils puissent en tirer des enseignements en matière de démocratie. Demain, il y aura des débats simulés en cette Chambre et j'ai hâte de participer à ce débat et je sais que ce débat sera animé. Hier soir, je rencontrais un grand nombre de participants qui vont participer à cette simulation parlementaire, y compris des élèves de 11e année de ma circonscription. Elle vient de ma circonscription, très respectée, militante, reconnue par ses pairs et elle connaît très bien les enjeux nationaux et internationaux. Et au cours de cette simulation, les gens apprennent à se faire des amis et à mieux participer en tant que citoyen. Je voudrais remercier tout le personnel qui a participé à l'organisation de cette simulation parlementaire. Député de Kitchener, Conestoga, hier soir, j'ai rencontré, je suis allé à une cérémonie de remise des médailles de Sciences Vie Ontario qui représente. Tout le secteur des sciences de la vie en Ontario. Des récompenses ont été données à la directrice Mary McLaughlin, qui reconnaît son leadership et la biotechnologie et le semaine innovateur de toutes les entreprises. Monsieur Jason Laughlin, qui a été un membre depuis longtemps, et pour lui, son enthousiasme et pour les sciences de la vie. Et Ainsi, il a participé à, à plusieurs comités et finalement le le, la récompense de leadership a été donnée à quelqu'un de Logic. je l'ai rencontré en décembre, le jour du lobbyisme. David adore et est passionné par la science de la vie. Il a été le champion des besoins en matière de politique publique et avoir le même niveau de tolérance pour les investissements dans ce secteur. David veut éliminer les obstacles au financement de ce secteur. Et on peut faire davantage dans ce secteur. Et en tant que porte-parole en la matière, je peux faire l'approbation des organismes comme son entreprise. Hamilton, Stony Creek, ce n'est pas souvent que lorsque le syndicat et les entreprises sont en d'accord ou où les syndiqués et les non-syndiqués sont à la même page. Et pour l'examen de l'ordre des métiers, qu'il y a une voix forte dans le secteur de la construction, même si l'examen concerne plusieurs possibilités, ils sont inquiétés par le fait que le gouvernement adopte les recommandations trop rapidement parce que cela aura un impact sur ce secteur de la construction. Lorsque l'Ordre a été créé, c'est de permettre le secteur de s'auto-réglementer par un ordre indépendant avec les recommandations de l'examen. Le gouvernement modifie le, la portée du collège et rencontré un grand nombre du regroupement des métiers sur la santé, et la sécurité, le système d'apprentis et la sécurité publique, j'ai eu l'occasion de les rencontrer concernant cet enjeu important pour s'assurer que le gouvernement tienne des consultations avant la mise en place des recommandations. Merci. Député de Clinton-Lawrence, merci. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage, à Monsieur Toronto, Al Green qui a construit en fait la ville. Il a construit plus de 100 000 personnes, 100 000 maisons, appartements, unités commerciales. Lorsque vous voyez des concentrations d'habitation près du métro, que ce soit chabonne Bloor, dans tout le Toronto, il avait une vision que, à l'effet que les personnes devaient habiter près des transports en commun. Il a commencé sur une... Sur une artère principale avec son père et son frère Harold, ils commençaient à nettoyer les cheminées, pardon, à, à ramener les cheminées. Puis ils ont commencé à construire des habitations. Puis ils ont commencé à construire la ville. Il a construit les arts dans la ville. Il a donné des millions à des organismes de philanthropisme. Il a créé également le Centre de ressources Al Green. Pour les adultes qui avaient des difficultés d'apprentissage. M. Hall Green a créé le théâtre, la, le musée, la galerie d'art et d'autres services. Il était partout et partout dans la ville. Vous voyez une ville que M. Green a construite. C'est le rêve de M. Green. Vous allez nous manquer. Vous avez fait tant pour la Ville, et on va toujours se rappeler de vos édifices que vous avez construits à la soeur de votre front. Député de huron bruce je suis fier aujourd'hui, avec tous les partis, une réflexion sur nos citoyens, et je vais suivre dans les voies des autres. J'étais heureux de, rencontre, de, de rendre hommage à des 13 bénévoles qui ont consacré tant d'efforts pour rendre leur collectivité plus dynamique. Et, et comme un reporter a dit dans le New York Times, c'était l'un des événements les plus inspirés. De la ville. On le reconnaît et ces personnes ont été les champions discrètes pour faire le travail et, et ce sont une inspiration pour les amis et les familles. Que ce, ce soit pour un terrain de soccer, que ce soit les aliments à l'école, que ceux qui vivent avec une, une invalidité, ces citoyens ont consacré leur effort et leur énergie pour améliorer la collectivité autour d'eux. Voilà pourquoi je dis merci et félicitations Jeff Robert de Walcott de Brussels, Cathy Paddington, Cathy Colford Don Farrell, Dr Chandler de, de... Et Frick de Bolton, Roger Lewington, Jim Carlton, Jane Rowe, Clarence Keetrow et Diane Clarence, merci pour tout ce que vous avez fait pour votre collectivité. Déclaration des députés. Député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue aux réfugiés syriens. Ils sont arrivés la, la semaine dernière. Ils ont passé par la Jordanie puis Montréal. Puis, ils font partie d'un groupe d'appui aux réfugiés et ils sont arrivés pendant la journée la plus froide de l'année. Mais je sais que les résidents de ma circonscription se sont assurés qu'ils aient des vêtements chauds. Je voudrais reconnaître les citoyens de Durham pour leur accueil chaleureux de cette famille et je vais les rencontrer cette personne et en rencontrer d'autres. Je sais que les résidents de Durham apprécient la diversité et l'inclusivité et ils ont été heureux d'offrir leur hospitalité à ceux qui en ont besoin le plus. Merci à mes concitoyens. Merci de l'effort que vous avez fait pour les réfugiés syriens. Député de Burlington, le 17 février, je me suis joint à 100 personnes pour l'établissement de réfugiés syriens dans ma collectivité. Et ce sont des élèves de l'Académie de Burlington, ce qui a commencé par une épreuve scolaire et finalement cela a fait ressortir le meilleur de la collectivité. En partenariat avec l'Alliance des réfugiés, avec un regroupement religieux et d'autres groupes communautaires et le personnel de l'Hôtel de, de ville et d'autres entreprises, ils ont recueilli 5 000 pour appuyer les Syriens. Et c'est la preuve qu'une personne, peu importe son âge, peut faire la différence dans la vie des autres. J'ai rencontré des jeunes dans ma circonscription, y compris le groupe de consultation des jeunes. Ces jeunes ont beaucoup d'empathie pour ces Syriens qui sont venus au Canada. Lorsque je leur ai demandé pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai organisé ce marcheton parce que nous avons été touchés par les images qu'on a vues à la télévision sur les Syriens. Je voulais faire la différence et aider. Et que les familles maintenant sont semblables à celles que nous avons que nous avons, c'est-à-dire une famille de six, quatre garçons, deux filles. Pour moi, c'est important. J'ai hâte de les rencontrer de partager avec eux la réussite de ce marcheton et j'espère que les Syriens seront, se sentiront bienvenus. Je voudrais féliciter et la remercier et tous les élèves de l'Académie et que le regroupement des réfugiés syriens pour leurs efforts continus pour aider l'établissement des familles syriennes dans notre collectivité.